Oui, monsieur le maire, donc, chers collègues, euh, je voudrais commencer mon intervention en vous remerciant pour la transparence qui est faite sur le budget et ses impacts climatiques. Comme euh, Jacques Gouffet l'a dit, c'est une première et c'est tout à fait appréciable. Je voudrais aussi souligner la réjouissance qu'est pour moi une telle avancée. En effet, comme je suis engagé pour l'écologie depuis 33 ans, je constate avec plaisir qu'après avoir été moqué pendant des décennies, dont par certains dans cette salle, les questions que nous portons sont enfin prises au sérieux, jusqu'à voir une analyse du budget à l'aune des questions climatiques. À ce propos, nous savons tous que les progrès doivent être faits à vitesse grand V pour éviter un réchauffement climatique global à plus 4 degrés au niveau planétaire. Je rappelle d'ailleurs que, en l'état actuel, Le Mans est malheureusement classé comme troisième territoire le plus impacté par les dégâts liés au dérèglement climatique en France en 2100 après Lille et Nantes. Ce n'est donc pas un débat neutre pour notre ville. Rappelons également que ce sont les classes populaires qui souffrent déjà aujourd'hui et souffriront le plus de cette dégradation climatique. Alors dans ce budget, euh, il est indiqué que différents postes sont classés défavorables pour le climat, le plan numérique pour 000, 584 000 euros, les équipements d'école, du renouvellement numérique pour 202 000 euros, les renouvellements de la suite bureautique pour 165 000 euros et la police municipale pour 52 000 euros. Enfin, euh, point important que j'avais déjà soulevé au début du mandat, l'impact de nos finances n'est pas neutre climatiquement, or il n'est pas évalué ici. J'y note pourtant la présence d'établissements bancaires régulièrement pointés du doigt comme étant parmi les pires à cause de leur impact pour le climat. J'aimerais donc savoir ce que les adjoints en charge de ces différents points envisagent pour, dès que possible, verdir les politiques de notre collectivité et diminuer, voire améliorer lorsque c'est possible, leur impact climatique. Je vous remercie.